Bonjour, je vais démarrer une série de vidéos où je vais essayer de découvrir avec vous les fonctionnalités de la nouvelle version de la plateforme Moodle. Donc, euh, au départ, euh, on va essayer de parler de, des positions en fait des fonctionnalités de base. Donc, là, à la différence de l'ancienne version, vous allez trouver un menu qui est horizontal, vous pouvez trouver la page d'accueil. Et puis, vous avez le tableau de bord de la plateforme où vous pouvez trouver un calendrier qui représente les événements des différents cours auxquels vous êtes inscrit. Vous avez par la suite l'onglet « Mes cours ». Vous allez trouver évidemment un classement des différents cours. Et pour les administrateurs, vous avez l'onglet « Administration du cours » où vous pouvez découvrir la totalité des fonctionnalités d'administration. Donc je vais revenir à un espèce de cours, donc là par exemple un espace de cours. Au niveau de l'espèce de cours, au même titre que le, le, le module horizontal, vous allez trouver aussi un autre module horizontal. Celui-là est réservé au paramétrage et à la gestion de l'espace de cours. Donc vous avez ici l'onglet cours, qui est celui de la page d'accueil du cours. Et vous avez la fonction paramètres, où vous pouvez paramétrer de la même, fonction, de la même façon l'espace de cours comme l'ancienne version. Vous avez l'onglet participants où vous pouvez voir les participants qui sont inscrits et vous pouvez inscrire manuellement les participants. Vous avez par la suite l'onglet notes où vous pouvez gérer les notes. L'onglet rapports où vous pouvez trouver plusieurs rapports que vous pouvez les paramétrer en fonction de vos besoins. Et d'autres fonctions qui sont au niveau de l'onglet plus, en particulier la banque de questions, la banque de contenu, l'achèvement de cours, les badges, les compétences, les, euh, tout ce qui est euh, outils, aussi, la boîte à outils d'accessibilité aussi. Euh, donc là, en fait, c'est au niveau du menu qui est horizontal. Vous avez ici un petit onglet euh, ou bien un petit bouton où vous pouvez trouver les index du cours, un classement des sections avec où vous pouvez naviguer avec beaucoup d'aisance et de l'autre côté vous allez trouver le bouton d'édition qui est juste en haut si vous cliquez pour, et vous voulez passer à l'édition vous devez le virer d'une façon il devient donc bleu sinon si vous n'êtes pas en mode édition vous allez le garder grisé vous avez aussi l'onglet de notification, ou bien le bouton de notification et le bouton de message. Votre profil est toujours visible juste en haut à droite de l'écran. Vous pouvez évidemment parcourir les fonctionnalités de base de votre profil. Vous pouvez vous connecter et vous déconnecter. Je vous remercie pour votre attention. On a essayé ensemble de parcourir l'interface de la nouvelle version de la plateforme Moodle.